Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 18 janvier, pour la semaine du lundi 18 janvier. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Alors, ça démarre bien, ça démarre bien pour les signes de terre, mais c'est bon jusqu'à mardi, en gros 21 h Bon, mes signes de terre, un début de semaine tout à fait tonifiant, positif, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour nous Il y a le soleil, principe de force, de vitalité qui actuellement est encore en capricorne. Il est en capricorne, lundi mardi lundi mardi bélier euh, non pardon fouf taureau euh, capricorne vierge poisson et scorpion les cinq en question, vous êtes encore dans cette dynamique active. On termine ce qui est lancé, on termine ce qui est en place, on termine ce qu'on a initialisé parce que le climat est bon et super porteur. Et puis, il y aura une autre planète dentaire, j'y reviendrai tout à l'heure. Pour vous cinq, ça démarre super bien. Ensuite, à partir de mardi soir, 21h, le soleil quitte le Capricorne et entre en verso. Il n'y a plus qu'une... C'est une libération, j'aime bien les planètes en signe d'air. J'aime bien les planètes en signe d'air parce que ça encourage la communication. Et d'ailleurs, à ce sujet, la communication, en fin de vidéo, je vous parlerai un petit peu de mercure. Vous allez voir à quel point c'est important Mercure. On parle de l'ascendant Soleil et la Lune. Mais Mercure, on n'en parle pas assez. Je vous ferai un rapide petit tour. Un truc que j'aime bien faire, c'est. Toujours bon d'un point de vue mémotechnique. Ok, Donc, on l'a vu, début de semaine, super bon signe de terre. À partir de mardi soir, la donne change. Pourquoi la donne change Parce que l'énergie du soleil, c'est quand même le truc central, entre en verso, c'est ce qu'on vient de voir, et va alimenter et nourrir pendant tout le reste de la semaine, et en théorie pendant trois semaines dernières, le, toutes les énergies air, hein, tout ce qui invite à l'échange, la fluidité, la communication. Soleil passe en verso, soleil apporte de l'énergie, de la force, de la vitalité, à qui À mes Verseaux, bon anniversaire pour le premier décan, mais également à mes Gémeaux et mes Balances. On arrive en... Un hein, pour vous trois dans un truc qui est, qui est meilleur, qui est bien meilleur. Et puis si parce que le Soleil va rejoindre tout un paquet de planètes qui sont déjà en Verseau, hein, toujours cette dynamique de libération d'air, d'oxygène, de contact, d'échange sur lesquels il faut il faut s'accéder quoi. Hein, c'est la solution, la sortie, l'ouverture, la nouveauté. Hein, ouf, dès qu'on peut, on maintient les liens. Donc Soleil Verseau, pour qui c'est super bon, pour qui on démarre une période extrêmement positive. Mes Verseau, mes Gémeaux, mes Balance et mes Béliers mes Vous cinq, on amorce vraiment un truc carrément sympa, carrément positif, carrément euh, libérateur en quelque sorte. Bon, on, on fait avec les contraintes qu'on a, qu'on connaît, qui sont là, qu'on a sur le dos, on sait, on compose, mais dans tous les cas, l'accent va être mis sur davantage d'esprit positif, constructif, voir le bon côté et surtout, surtout, créer l'interface avec les autres, retrouver cette fluidité relationnelle, même en coup de téléphone. Maintenant, on a plein de trucs sur les réseaux sociaux. Il faut maintenir, maintenir le lien, il faut me retrouver ça. C'est l'axe numéro un majeur sans. C'est l'axe de l'année, en gros. Recréer du lien, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Il y a Mercure, le mental, qui actuellement est en plein milieu du signe du Verseau. Mercure, je l'aime. Je l'aime parce que c'est l'outil fluidifiant, ce sont des mécaniques. C'est le premier outil sur lequel on s'appuie pour être dans l'échange avec les autres. Et en Verseau, il est dans l'ouverture. Je vous ferai la liste sur Mercure après, j'ai dit. Euh, il est très open, donc il apporte une, une sorte de créativité en Verseau, de, de fluidité relationnelle, d'ouverture d'esprit. Il ouvre les champs de conscience en Verseau. Il permet de voir les choses sous des prismes différents, de voir les choses de manière complètement différente, donc très ouverte en fait. Donc, toujours Mercure, le mental, favorisant la communication pour mes signes d'air, ça démarre, c'est bon, c'est positif. Qui communique mieux Mes gémeaux, ben vous, c'est votre façon de fonctionner globale, mais également euh, mes balances et puis mes versos hein à bien et puis ça donne un petit coup de pouce à mes béliers par juste ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés et à mes Sagittaires. Mes Sagittaires, communiquez et quand Mercure est beau, on est moins dans le dans le rendre dedans direct, on est moins dans on envoie la sauce, on dit ce qu'on pense, etc. On le dit, mais on y met les formes, c'est très important. Le principe de la communication, c'est simple quand vous cherchez à rentrer dans l'oreille de l'autre. Si on monte en volume, on rentre en force, mais on rentre une fois. Après, en face, derrière, on a un blocos, on a un mur, mais les, les interlocuteurs sont complètement sur la défensive. Donc, c'est très, très important, Mercure, de, de communiquer avec toute la finesse qui va bien. Le but, c'est de rentrer dans l'oreille. c'est pas de rentrer en force, c'est de rentrer en souplesse pour qu'il y ait une interface, une communication et un échange qui dure. C'est ça le plus important. Bon, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Vénus. Vénus, l'amour. Vénus, est en Capricorne. Elle démarre la semaine à 12 degrés du Capricorne. Merc Vénus met un coup de douceur, de baume, de souplesse, de, de rondeur, de, de, de gentillesse. Vénus, on a envie d'être aimé, on a envie de relations amoureuses, on a envie que ça se passe bien sur le plan contact, on a envie d'avoir un, une fluidité émotionnelle en quelque sorte. Donc, Vénus veut du bien toute la semaine à ah, mes Capricornes, mes Taureaux, mes Vierges, mes Poissons, mes Scorpions. Vous sur le plan du cœur, on est dans une dynamique sympa. C'est dit. Après il y a Mars, Mars en Taureau. Mars en Taureau, il est très actif, hein, il est très concret, mais du temps il gratte tout, il chauffe, etc. et puis une fois qu'il bosse, il bosse comme quatre. Mais il y a toujours un temps de réponse avec Mars en Taureau. Euh, Mars en Taureau, il veut, il veut, il apporte de l'énergie à qui, à mes Taureaux. Hein, en ce moment ça vous secoue mes Taureaux, hein, ça vous remue, hein, surtout qu'il y a Uranus dans le coin, donc ça en rajoute une couche. Il veut du bien à mes Vierges, Mars l'action. Il veut du bien à mes Capricornes, c'est votre maître aussi après Saturne. Euh, vous trois super positifs. Et puis si Mars est en Taureau, il veut du bien à mes Cancer. Mes cancers, il veut que du bien à Mars. » En ce moment, on retrousse les manches. J'adore cette expression. J'ai mis un truc avec des manches longues. Voilà. Euh, on, on y va, on avance. « Mais cancers, c'est le moment de bouger. » de, de, Vous le savez, ça... parfois, les planètes sont un peu lentes, donc je peux être un peu redondant, mais tout ce qui traînasse, tout ce qu'on a mis de côté, en ce moment, il faut résoudre. Hein? Faut... Hop, on jette, on se débarrasse, on tourne la page. Et puis, bien évidemment, si Mars est en taureau, il veut du bien à mes poissons. Hein? Toujours le rapport 2-10. Que des belles énergies à vous aussi. Très actif ce Mars. Qu'est-ce qu'il y a Il y a, Il y a euh, également Jupiter. Jupiter, on le sait, en Verseau, Saturne en verso, on a vu Soleil qui rentre en verso, Mercure qui rentre en verso, ça fait un gros paquet en verso. En ce moment, on, on est dans des spirales complètement nouvelles. Alors c'est psychique, mais, mais, mais en même temps, ça ouvre, ouvre, ouvre des possibilités. Ouais. On, on change le prisme, on change l'angle, on reconsidère tout ce qu'on considérait comme établi, comme verrouillé, comme bloqué, et on modifie l'approche qu'on a des situations. Et très souvent, avec cet apport uranien verso, on, on s'offre, se, se présente la perspective de changer d'angle. Et changer d'angle, ça ouvre toujours des ouvertures, c'est l'idée. Allez, je vous avais dit pour terminer, je vais vous faire un petit tour sur les mercures. Parce que mercure, moi je suis un mercurien. Mercurien, c'est qui sont les mercuriens Ce sont les Gémeaux et les Vierges. Notre planète maîtresse, c'est Mercure, la communication et l'échange. C'est notre truc, c'est notre outil. Et euh, en fonction de l'endroit où vous l'avez à la naissance, on a tous Mercure quelque part, dans un signe, euh, là, chacun le sien en fait. Et il prend une couleur tout à fait particulière qui va conditionner notre manière de nous exprimer, de penser, de communiquer, de transmettre de l'information et donc d'avoir un retour sur l'information qui va être calibré en fonction de ce qu'on va émettre en grande partie. Et bref, si je vous le fais vite fait, comme ça pour le fun, de mémoire, quand Mercure est en bélier à la naissance, Mercure en bélier, ça donne des profils convaincants qui vont droit au but c'est très direct, Mercure en bélier. Quand on est né avec Mercure en taureau, c'est un Mercure bon sens pratique. On a besoin de goûter, on a besoin d'expérimenter, on a besoin de sentir. Il faut, faut qu'on qu ait une, un réflexe quasi tactile sur les informations faut pour les assimiler. Mais une fois que c'est compris, bah, bah, c'est bien compris. Quoi. Mercure en gémeaux, c'est le plus rapide de tous. Mercure en gémeaux, c'est une maîtrise. Donc, il, il phosphore à 200 à l'heure, il y a 10 idées à la minute, c'est le plus rapide. Donc, ça donne des, des débits en matière de communication assez, assez vifs assez rapide. Et puis, l'interaction en matière de communication, elle est... on s'ennuie jamais. Il y a toujours des trucs à raconter avec Mercure en gémeaux, très adroit en fait. Mercure en cancer, ceux qui sont nés avec Mercure en cancer, c'est la mémoire Mercure en cancer. C'est Marcel Proust qui avait ça on connaît l'histoire de la madeleine de Proust qui boulottait chez sa tante Léonie quand il était enfant et dès qu'il en mangeait une adulte ça remontait les émotions l'intelligence l'intelligence affective en fait c'est ça mercure cancer mercure en lion excellent pour les visions d'ensemble vision globale on chope l'information directrice tac on va directement au cœur de cible mercure en vierge ça donne d'excellents communicants, mais parfois, ils rentrent un peu trop dans le détail, d'excellents analystes hein, qui peuvent être très pointus, précis, pointilleux, etc. Moi, j'en ai un, Mercure en Vierge, peut-être pour ça que je communique beaucoup. Euh, on a besoin de, dans la communication, mais la communication pratique, concrète. Mercure en Balance, l'esthétisme, le raffinement, le, le, la poésie, la, la souplesse, euh, la, la, la dextérité à choisir le mot juste qui, qui prend en compte l'équilibre relationnel. Euh, ça donne une sorte de goût et d'esthétisme de, assez raffiné. J'aime beaucoup Mercure en Balance au niveau de la communication. Mercure en Scorpion. Quand on est né avec Mercure en Scorpion, ça donne des intelligences qui profondes. On va au fond des choses. On décortique. Beaucoup de psychanalystes, d'enquêteurs ont Mercure en Scorpion. On aime bien creusé. Lorsqu'on est né après avec Mercure en Sagittaire, Mercure en Sagittaire, c'est la flèche de vérité. C'est ah, on dit ce qu'on pense, qu'on est sur le cœur, et puis on l'envoie en vrac comme ça. Donc plus on le canalise, mieux c'est parce que ça rentre mieux sans que ça brûle. Hein, c'est clair. Mercure en Capricorne, ça me donne les, ce qu'on appelle les rois de la synthèse. Ils sont exceptionnels pour faire des synthèses. C'est-à-dire qu'ils laissent parler tout le monde et puis ils terminent en disant tac. Hein, hein, toi t'as dit ci, toi t'as dit ça, tac tac en 20 mots, c'est plié, on va droit au but. Euh, parfois les aspérités avec Mercure Capricorne fait qu'ils disent les choses de façon un peu un peu rêche, Ils sont dedans, hein. il y a une analyse pure, mais parfois, ça peut être un peu cinglant. Voilà, c'est dit. Mercure en Verseau, c'est celui qui est dans l'air en ce moment, là, ces jours-ci. C'est l'ouverture. Je les appelle les intelligences prométhéennes. Pourquoi Prométhée, celui qui a donné le feu aux hommes Donc il y a une disposition à distiller un savoir, souvent en avant-garde, faire attention à ne pas être trop en amont avec Mercure en Verseau, parce que sa capacité intellectuelle à comprendre les systèmes, les schémas, les idées, les concepts est plus marquée que chez les autres. Et puis toujours, ce réflexe de, de voir euh, ce qui est hors des sentiers battus est assez aigu, euh, ça donne des intelligences assez, assez étonnantes, hein, sur un plan philo, réflexion, etc. Je l'aime beaucoup. Et puis enfin, il y a Mercure en Poisson, qui est un Mercure, Mercure extrêmement intuitif. Mercure en poisson, il sent les choses. Il, il, il ressent, il s'imprègne. Quel que soit ce que vous leur racontez, il y a une sorte de wa off qui leur dit « mais il me dit ça, il veut ça, voilà ce qu'il a derrière la tête ». C'est de l'intelligence émotionnelle, tout simplement. Voilà, je voulais vous faire ce petit coucou sur Mercure. Ça change, j'essaie de vous distiller à chaque fois un peu d'infos euh, un peu d'infos techniques, parce que comme ça, on apprend tous ensemble, ce qui est le but. Moi, j'aime bien, euh, bien communiquer quand on a un peu de, un peu de retour. C'est plus riche, on va plus loin, c'est tout bête. Hein. Voilà. C'est dit. C'était notre horoscope. C'était notre horoscope de cette semaine du lundi 18 janvier. Mille merci. Mille merci pour, pour vos likes. Mille merci pour vos gentils commentaires. Mille merci pour vos abonnements. Ça me, pff, je suis ravi, quoi. Hein, c'est clair. Et puis, et puis voilà. On se dit à très vite. À bientôt. Euh, à la semaine prochaine. Je vais vous faire un truc sur la, sur la prochaine pleine lune qui arrive. Elle est, elle, elle est assez étonnante, celle-là. Elle est assez aiguë. Allez, c'est dit. On se dit à très vite.